Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 51 de Stage One et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de RPG euh, donc qui s'appelle Confrontation Confrontation, Confrontation, pourquoi j'essaie de un accent je ne sais pas, Confrontation donc c'est parti on va faire une nouvelle partie et on va avoir une petite introduction que je vous laisse La guerre fait rage sur le monde d'Arclash. C'est une guerre ultime, le Ragnarok. Au nom de la lumière, du destin ou des ténèbres, les peuples se déchirent. Partout, des héros rassemblent leurs armées sous des bannières comme le chacal, le griffon, le loup ou le scorpion. Partout, ces héros accomplissent des hausses d'armes de foi ou de magie. Les dunes d'ivoire, au nord du désert du Siarlna, sont désormais un champ de bataille du Ragnarok. L'armée du Griffon, venue de la très sainte Aquilanie, livre une croisade sans merci au side du scorpion et à leurs sinistres créatures. La population s'impie des technomanciens, de nouveaux clones de combat, les Mekasiatis, déciment les rangs des Templiers du Griffon. À présent, les patrouilles Aquilaniennes envoyées dans le désert, y disparaissent corps et bien. Les ténèbres sont sur le point de remporter une victoire décisive dans cette province d'Arclash. Depuis les avant-postes de sa commanderie aux portes des dunes d'ivoire, Serède, le seigneur des Templiers du Griffon, vient de confier une mission capitale à Darius, son meilleur officier. À la tête d'une escouade triée sur le volet, Darius devra découvrir d'où viennent les clones Mekasiatis et mettre un terme à leur prolifération. Avec l'aide de Lothaire, l'Inquisiteur, du Talion, la Nuis, et de Zélia, la Pyromancienne, il doit trouver l'un des laboratoires souterrains où les technomanciens conçoivent leurs clones. La fréquence des raids sillards laisse à penser qu'un laboratoire du Scorpion est assez proche du front pour alimenter les ronds ennemis. La noise, éclaireur hors pair, a déjà permis de réduire considérablement le périmètre d'investigation. L'escouade s'est dispersée pour mieux quadriller la zone, mais les sillards rôdent. Il est dit que parfois, non loin des nombreuses ruines qui hantent les dunes d'ivoire, on peut entendre, venant des profondeurs, les hurlements des malheureux qui n'ont pas trouvé le trépas des mains des clones du scorpion, à moins qu'il ne s'agisse du vent qui rugit dans les dunes. Les positions de l'escouade sont étirées et vulnérables. Ainsi isolés, les membres de l'expédition sont à la merci des embuscades du scorpion, qui pourraient déjà mettre un terme... Bon, hésitez-toi. Donc, allez, c'est parti, on, on lance la... Le début de de l'histoire, donc alors, euh, donc, ce que je dis ça va être du RPG donc nous, nous allons contrôler un petit soldat petit, euh, un petit bonhomme on va dire pour, pour ceux qui comprendraient pas on va contrôler un petit bonhomme et euh, donc là le but ça va être de rallier l'autre euh, l'autre côté on va, on va juste faire un peu de terrain, on va faire quelques combats pour voir un peu comment ça se joue donc c'est euh, un, un style de jeu assez connu vous allez voir voilà le petit message sympa. Ils me disent un peu comment. Il euh, Ils me conseillent ainsi. comment jouer. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Alors, un, ennemi un ennemi sauvage apparaît, j'allais dire. Et, euh, et donc pour on clique dessus tout simplement pour aller attaquer. Et voilà pour l'instant. Lui il nous attaque un peu à distance. Il avait des sorts. Et nous aussi on a des sorts. Regardez ici. Donc là c'est pour soigner. Et l'autre, je ne sais pas. Ça doit faire un peu de dégâts. On va essayer. Hop là. Oui, ça, ça a dû faire des dégâts. Non, au moins que ce soit de la rage. Non. Je ne sais pas trop. Voilà, je me soigne un petit peu. Alors un message qui apparaît, on s'en fout. Hop. Je me soigne un petit peu ma vie. Voilà, c'est un sort un sort qui dure un petit peu. Qui me permet de, de régénérer un peu, un peu il tous il mes PV. Donc on continue. Alors, qui c'est que c'est ça Donc c'est un... Donc ça, c'est un ami. C'est un ami à nous, en fait, tout simplement. Donc, on, il va venir avec nous. Donc, maintenant, ça nous fait deux unités. On peut les sélectionner en cliquant dessus. Donc, voilà. J'ai fait un carré. J'ai sélectionné les deux. Donc, maintenant, je peux les déplacer. Je peux, je peux, je peux les prendre comme je veux. Hein. Je peux en prendre une, deux, plusieurs. Donc, là, voilà. Il nous montre juste ça. Voilà, message. Mmh. Hop, là. Voilà. Alors, on continue. Bien, bien. Donc nos deux personnages en haut à droite, on les voit là dans les petites cases. On voit leur vie en plus grand. Voilà. ils nous affichent des messages assez souvent. C'est assez, euh, là, voilà, surtout pour nous dire qu'en fait il va y avoir plusieurs ennemis et donc on peut, on peut contrôler en fait, euh, plus, on peut contrôler chacun des, chacun des guerriers pour qu'il aille euh, attaquer un ennemi ou l'autre euh, au lieu de se concentrer sur un seul ennemi le faire tour par tour. Hop là Je oh crois bien que ça a fait du dégât ce mon, mon skill Ouais bien. Sur Il le chat a... on continue Alors qu'est-ce que c'est que ça C'est une bestiole Oh Encore un message Un message qui nous dit que la bestiole, elle est forte mais qu'elle est pas très forte oui. quand elle est toute seule Tout simplement, et donc comme on est deux... Au nom de mes reins. Allez c'est parti, on lui défonce sa race. Donc voilà, on ne peut pas faire grand chose, vous n'ai pas non plus 30 millions de sorts. Vous voyez, il y a 6 cases, donc on euh, va peut-être avoir 6 sorts maximum de personnage. Donc le but après, c'est de switcher entre les personnages pour avoir des différents skills. Pour ça, on va se contenter de cela. Hop là, lui il est crevé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on. On va pas se soigner encore si ouais si si on va soigner allez on va prendre celui-là on voit qu'il a un sort de soin alors lui il a un sort de soin à distance hein. donc euh, donc ça fait un, ça fait bien un, compris. une petite zone autour ouais comme ça moi je suis sûr pour pour le, pour plus loin qu'on rentrera pas trop de pour le temple donc c'était là-bas en fait on fait le tour d'un rocher une sorte de gros rond point il aurait très bien pu passer par en bas au lieu de au lieu de monter en fait ça revenait au même Alors, un, un, un. donc on a, on a nos, nos alliés, on va dire, c'est les alliés. Le but, là, bah, ça va être d'aller les soigner, parce qu'ils n'ont pas l'air top, ils ont pas l'air contents. On va prendre lui et on va soigner. Voilà. On va soigner le premier, on va soigner le deuxième avant qu'il meure, parce qu'ils sont, sont, sur le point de mourir. C'est pratique, on les soigne un petit coup. Hop là, l'autre aussi, elle crie comme un peut plus. Allez, c'est un petit peu long. Et voilà, donc elle est debout. Voilà, c'est super. On a deux acolytes de plus. Donc on peut contrôler maintenant les quatre. On va faire un petit point de coup pour les soigner un peu plus. Parce que bon, ils n'avaient pas tellement de vie non plus. Ils allaient crever au premier au premier coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Avançons un petit peu. Voilà. On va attendre un peu le soin aussi, avant. Voilà, au cas où. Ah bah non, non, non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, oui. apparemment, on a récupéré tous nos vies à peu près entières. J'ai pas trop compris comment ils ont récupéré leur vie les autres, mais tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça Donc en gros, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, là, il y a un coffre. Il y a un petit coffre sympathique. On va aller l'ouvrir. Alors, on a un cliquer dessus. Ah, on clique dessus. J'ai compris. Alors, par contre, j'ai sélectionné les quatre et il y en a qu'un qui va l'ouvrir, heureusement. Ils ont pensé à ça. Immédiatement. Piouf. Je pense que ce jeu peut être très long. Si, si on n'a pas plus d'aventures que ça. Et, et apparemment il se déroule par mission donc euh, c'est pas non plus que tout le temps du... Euh, c'est pas comme un MMO où vous êtes tout le temps euh, en train de parcourir hein, Parce que là, euh, là apparemment on a des niveaux, des sorts... Euh, donc euh, le, le principe du MMORPG sauf que bon là... Bah, <rire> c'est un jeu local, hein, on joue pas en ligne avec ça. Je crois bien qu'on avait vu que les le petits au début mais... Alors là, ils m ils, m ils me disent qu'en fait, il faut que je, je change d'arme avec, euh, avec l'archer. Je sais pas. Que... Il faut que je tire à, à, à l'archer sur la... sur l'ennemi qui est plus loin parce que l'ennemi reste en retrait. En gros, il faudrait tirer dessus à distance. Ou alors envoyer des troupes euh, directement sur lui. Tant qu'à faire. Et voilà. Donc on, on va pas aller trop loin. De toute façon, ça continue à peu près comme ça tout le temps. Donc, euh, donc pour confrontation, c'est un Soul jeu que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Donc pour ceux qui aiment la stratégie, c'est pas mal. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ce sera tout pour confrontation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses.